un exercice simple hein, d'application du nombre dérivé de f en a. Soit la fonction f de x égale x cube, la fonction cube, quoi, et a égale 1. Autrement dit, on cherche f prime de 1. Le nombre dérivé de f en 1. Calculons d'abord le taux d'accroissement, f de 1 plus h, moins f de 1, sur h, est égal, f de 1 plus h, s'obtient en remplaçant x par 1 plus h, 1 plus h, au cube, moins f de 1, 1 au cube, sur H, égal il existe une formule que je vais mettre ici, A plus B au cube, égal A au cube, plus 3A carré B, plus 3AB carré, plus B au cube. Mais cette formule n'est plus dans le programme, alors on va développer cela de cette façon. Cette affaire, c'est 1 plus h fois 1 plus h au carré. 1 plus 1, ça fait 2. Moins 1 au cube qui fait 1 sur h. Égal 1 plus h. Je développe 1 plus h au carré avec l'identité remarquable qui, heureusement, elle est encore au programme. 1 plus 2ab de h plus b carré h carré moins 1. H égale développons par la distributivité double qui est toujours encore au programme heureusement 1 plus 2H plus H carré j'ai multiplié 1 par ces trois termes plus maintenant je multiplie H par ces trois termes H fois 1H plus H fois 2H 2H au carré plus h fois h au carré, ça fait h au cube. Et n'oublions pas le 1 qui est là, sur h. Bien sûr, 1 moins 1, ça serait dit, ce sont deux termes opposés. Qu'est-ce qui reste ici h au cube. h au cube. Combien de h carré Plus 3h carré. Combien de h Révisons les termes semblables, plus 3h sur H. Ça, c'est avant de factoriser. Donc, je vais copier. H au cube, plus 3H carré, plus 3H, sur H. Et si je mets H en facteur, numérateur, H facteur de H carré, plus 3H, plus 3, sur H. Simplifions par H, h carré plus 3h plus 3. Voilà le taux d'accroissement de f entre 1 et 1 plus h. Mais je rappelle que f' de 1, c'est la limite, quand h tend vers 0, de f de 1 plus h, moins f de 1, sur h, qui est égal à la limite, quand h tend vers 0, cette opération a été effectuée. On avait bien f de 1 plus h moins f de 1 sur h. Ça veut dire que c'est cette quantité h carré plus 3h plus 3 qui est égale quand h tend vers 0, cette expression tend vers 3. Parce qu'on peut tout simplement... Remplacer H par 0 ici, 0 au carré, plus 3 fois 0, plus 3, ça reste 3. Et voilà, le nombre dérivé de F en 1, c'est 3. Et qu'on va vérifier à la calculette. Sur la CI83+, point fr, J'appuie sur Mat. J'ai toute une liste ici. Je descends. Avec qu'est-ce que j'ai Nombre dérivé. Entrée. Et voilà la commande nombre dérivé. Je tape x, c'est-à-dire alpha sto pour apparaître x puissance 3 virgule de nouveau X, alpha, sto, virgule, 1. C'est-à-dire A qui est égal à 1. Je ferme la parenthèse, entrée. Et voilà, 3,00001. La calculette affiche un résultat différent. Pourquoi? Quel est le vrai et le bon résultat? Le fait, c'est que la TI-83+, ne donne pas les valeurs exactes approximatives très souvent. Autrement dit, elle n'est pas programmée en calcul formel, celui qui garde les valeurs exactes. C'est pour ça qu'il faut s'arrabattre ou bien sur une calculette plus puissante qui a un calcul formel ou sur un logiciel par exemple le logiciel libre xcas xcas x, -cas, x, -cas, x -cas, que tout le monde peut télécharger, télécharger librement sur son ordinateur puis vous tapez taux accroissement x cube 1 1 plus h donc les bornes entre 1 et 1 plus h vous avez ça si vous Simplifié grâce à la commande droite vous trouvez h carré plus 3, h plus 3 c'est le calcul le résultat du calcul colossal qu'on vient de faire ici et puis si vous tapez limite de taux d'accroissement de x au cube entre 1, et 1 plus h pour h qui tend vers 0 on retrouve bien sûr le résultat 3 et voilà l'homme la machine approximative et la machine exacte.